Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 3 de Harry Potter UHC Je vais faire le montage de l'épisode 4 directement après Parce que j'ai décidé de rejoindre Guillaume, Lowe et Damien à l'opposé de la France En général les IRL comme ça on poste beaucoup de choses sur Instagram Donc n'hésitez pas à me follow sur Instagram pour voir les stories Aujourd'hui on a du taf, déjà j'ai deux montages à faire Et en plus on a un bingo à terminer et une chambre des secrets à gagner bien évidemment Bref pour vous dire que ça va être un épisode très intéressant Donc n'hésitez pas à le regarder jusqu'à la fin Je pense qu'on va, va plutôt taper sur Shard 3 en diamant Et sur une épée en fer Sharkness 3. À 50, dans 10 minutes il y a le PVP donc du coup les premiers morts arriveront sûrement dans 10 minutes. Étant donné que c'est fait pour ça, hein. il ne faudra pas aller voir les autres joueurs et leur dire ah t'abuses T'as besoin des kills pour engorger le plus de points. Hop, alors qu'on s'enchante, on va gaspiller un peu nos levels. On est monté très haut en level hein. Alors qu'on va crafter l'enclume, mais je crois que ça va me l'enlever directement pour le bingo. Ouais ouais voilà. Bon ce serait bien qu'on finisse le bingo cet épisode. Regardez, on a tous les maps du jeu, sauf des... Oh là là. Oula, qu'est-ce que tu fais, toi Pourquoi tu m'as attaqué, toi Je suis allé en pierre Alors que... Isley finit Ni le bingo. Et remporte 15 points. Ça met vraiment le fil dans, ce, dans cette game C'est vraiment le fil C'est abusé hein C'est quoi cette faille au plus de 1 sur 1 là Je me sens oppressé Je ne peux pas évoluer Je peux pas avoir un spawner ou quoi que ce soit N'importe quoi qui donne du fil Vraiment hein C'est si difficile d'avoir un arc en 2000, euh... 2020 Non mais j'ai une excuse C'est parce que je me suis réveillé en retard J'aurais bien aimé pouvoir remonter directement Mais c'est pas possible C'est pas possible euh, Ça me termine Ça me termine on est. on est quasiment. On est 8 à pas avoir fini le bingo. 8. Vous vous rendez compte C'est énorme, j'espère que si quelqu'un a eu un mineshaft il a pris du fil en rab Mais tous les mineshafts que je ne trouve jamais, c'est le moment de venir C'est le moment Oh il y a une chantour de la lave, peut-être Pour le joueur français Alors qu'on va récupérer du fer parce que ce serait bien qu'on utilise nos levels pour s'enclumer. Ah alors que mon or est parti dans la lave, je suis un peu triste quand même. Oui Le shaft Enfin Après tant d'années... Ah ouais, on va enfin pouvoir avoir notre équipe. Savoir dans quelle contrée on va devoir se diriger. C'est bon, tout est fait. Est-ce que vous êtes prêts S'il vous plaît, pas les manches morts S'il vous plaît, pas les manches morts S'il vous plaît... Oh, ça va Ça va et là je suis très content de mon équipe En effet en termes de points mon équipe n'est pas dernière Et en plus il me manque un joueur Quelqu'un qui n'a pas fini son bingo 15 points potentiels Ah je suis rassuré en plus je suis avec Chobax Chobax le bro qui est un très bon joueur Du coup en termes de PVP va peut-être pouvoir faire quelque chose Et d'ailleurs en parlant de PVP Il va falloir qu'on joue d'une manière très agressive Chaque kill rapporte 10 points Ce n'est pas négligeable Mais il y a aussi la chambre des secrets qui peut nous apporter des points Il va falloir réaliser un bon top pour espérer rapporter le plus de points possible D'ailleurs en parlant de chambre des secrets ça arrive maintenant alors qu'on en couche 9 hein, dans Minecraft, c'est pouvoir trouver du diamant. Bon, j'ai plus de bois, mais j'ai un Minecraft. <rire> Donc, on va faire clairement la technique de galerie hein. Bon, euh, je vais remonter, je pense, mais bon, il me faudra plus de diamants quoi. Je vais remonter parce qu'il faut que je ferme des pommes et en même temps. Euh... Alors que le portail est allumé. Hein. On va pas y aller, trop dangereux. Pour la sainte biche Thanks Merci Bon <rire> Imagine t'as un galérien au point de prendre euh... <rire> Bon Alors que dans 5 secondes on va avoir nos équipes Je suis... Ah on est... Je suis avec Tupai. Parfait Parfait HP vote monde Ah oui c'est vrai qu'il y a un jump Ok pour avoir des points Slash HP Vote Vas-y je me vote moi du coup je me retrouve en team avec Chobax et Tupai Chobax un très bon joueur en pvp Et Tupai qui connaît très bien le scénario Les trois joueurs de l'équipe peuvent voter pour le champion Qu'ils enverront dans la chambre des secrets On verra si je vais être choisi Ah euh, euh, ouais il y a un jump là Ouais ouais c'est vrai il y a un jump putain Oh salut, salut salut Salut salut salut Let's go C'est cool, oh, ah, oh, pas que Final en fait c est, c est... Oh non mais ouais. vraiment c'est horrible de ouf, on oui. je ne perds pas mon temps, vous l'avez remarqué. Des heures de jumping, je ne vais pas me faire dépasser par des novices, bande de fou. Mon objectif est de terminer le jump et comme vous l'avez vu, j'ai pris déjà la baie de Bertie Cochet avec Jump Boost. Elle me servira pas en fight. En revanche, elle m'aidera plus facilement à passer les jumps, c'est pour ça que je l'ai mangé maintenant. J'ai oublié de faire la table. donc du coup j'ai pas table. Ah non, c'est bon. Voilà. Non, tu peux jouer, tu peux ah, on peut l'ouvrir C'est le 25 ouais, pour le premier. Ça va la mienne <rire> On est là hein Ouais, c'est ouais, nul ça. Là. Merde, c'est pas là. Aïe. Merde, c'est où il ah ouais. faut ah aller Ah merde Je savais ah pas non. ça T'as quoi Oups Oups Bah, il va voter pour non, ça. Non. Ah, ah oui. Ouh C'est pas là. C'est qui qui en avance là Ah, c'est toi. Oh ah, il est trop chaud lui Oh je suis tombé sur le bord la galère Mais attends c'est C'est trop dur, dur qu'on peut pas aller directement Non Alors qu'on ah, avance dans le jump Putain c'était tout on tryhard, on tryhard. Diamant, et j'ai oublié de faire l'attaque enchant, c'est bon pour vous Quoi, Quoi J'ai trouvé la bande de diamants et j'ai oublié de faire l'attaque d'enchant, du coup j'ai une manque de diamants. Mais comment ça fini bingo Comment vous avez fait pour le, le Nether Ah oh, c'est bon. Beaucoup, bah a... il <rire> bah, faut faire cure la Netherac Oui mais. Non je t'ai.. Pour prendre plusieurs non mais en fait on peut les prendre après Oui Oui mais putain mais je suis trop fort On peut en prendre plusieurs Je sais pas j'en ai pris qu'un Bon c'est pas grave, c'est pas grave, au moins on est bien Des heures de jumping en live sur Twitch pour ce jump en particulier C'est une petite victoire que je rapporte ici Je rapporte ainsi 25 points à mon équipe Putain les gars on a géré On a géré le jump Le Jump alors que on a des baies de Berticochu qui nous donnent résistance pendant 10 secondes. Putain mais je suis trop con, j'aurais pu tous les prendre, j'étais promis à chaque fois. Et bah non en fait, tu n'avais pas le droit de les prendre. Ne vous inquiétez pas, j'ai handicapé personne, étant donné que personne n'a réussi à arriver à la fin du jump. Ah là là, alors que ma team a bien fait de m'envoyer au casse-pipe. Alors qu'on va les rejoindre, hein. on va les rejoindre très rapidement. J'ajoute juste à la voix off précédente que bien évidemment, je vais jeter ces baies de Berticochu que j'ai en trop dans quelques minutes. Parce que dans quelques minutes, il va y avoir l'épée... Ils galèrent toujours sur le jump, vous pensez qu'ils sont encore bloqués sur le jump Mais ça, ça nous donne un avantage de ouf en fait, s'ils restent bloqués 10 minutes dans le jump, là Le jump league Le jump league <rire> Oh, il y a le PVP Il vont pouvoir se taper dessus Non, il ne pas se taper dessus, si Bon, on va rejoindre euh, Chobax et Tupai Parce qu'il me faut du diamant Ils auront peut-être du diamant rap pour moi Ici. Bon au moins ça, ça nous remet bien le, le, le, le petit jump là nous remet bien En termes de points Vraiment c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux ah, On va faire ça pour se mettre P2 Sur nos parties en fer 500 blocs On les aura rejoints dans 500 blocs On n'a pas un stuff insane hein, je vous mens pas Le stuff est pas ouf euh, Mais En fait ce serait bien si on pouvait avoir le premier euh... Oui, toup oh, salut. Ça va? Non. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas de fil. Ah, J'en ai pas récupéré en plus. Et du coup, je bah, peux pas finir mon bingo. Euh, bah, on va plier pour que tu euh, mmh. en ait. J'en ai pas récupéré en plus. J'ai fini en premier, mais je savais pas que j'avais le droit de prendre toutes les baies. Tu l'as pris prise Bah, non, je ai pris qu'une une par truc. Oh, t'as bien fait, c'était ce qu'il fallait faire. Est-ce que t'as Ah, non, non, non, sa sa sauf ouais. pour le dernier. Le dernier, j'ai pris toutes les baies de Bertie Crochu. Du coup, j'en ai 8. Garde en qu'une. En vrai. Ok. Euh, T'as des livres un, deux, par hasard ou pas 5, 6, 7, 8. J'en ai plus une à chaque fois. Ouais, bah c'est ce qu'il fallait faire. D'accord, ok. Bah, je suis désolé. Euh... Je suis désolé que tu sois avec pas, moi, pas vraiment. De... Mais non, mais t'excuses pas. Mais non, moi je suis content en vrai. Les équipes sont grave équilibrées. Hein. Ouais, enfin Damien, j'ai ri un peu, mais ouais. <rire> oui, bon, Damien, ok. Mais, mais sinon, bon, ok, il y a, y, a, y, a, y a Guillaume, euh, Ficano et Nabus. Mais sinon, ouais. en vrai, euh, ça va quoi. Oh, J'espère qu'il a des films, sinon je suis dans la merde. La première relique de la mort va apparaître, mais on ne va pas y aller. On préfère rejoindre notre teammate. Si, T'as pas de diamant rab J'en ai deux. J'ai deux de canne. Ok, bah moi j'ai trois diamants. Bah si l'on a un, on peut se faire encore une pièce et c'est vraiment euh, génial. La cap 180 tu y aller 200, ouais ouais 180 254. Et c'est ici que se termine cet épisode de Harry Potter UHC. Rendez-vous dans deux jours pour les premiers épisodes de fight. On reste assez loin dans la course, mais qui sait, avec beaucoup de kills, on va peut-être pouvoir gagner. Passez un bon week-end et rendez-vous dans deux jours, mes chers compatriotes.